Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet. Aujourd'hui, nous continuons hein, de parler de l'élément bouton. Pour ceux qui ne le savent pas, nous utilisons l'outil Chita de la plateforme Budroll Et vous avez dans la description un lien pour en savoir un peu plus. Nous allons continuer de parler des fonctionnalités liées à ce, hein, à l'élément bouton. Donc, je vais cliquer sur l'élément bouton. Tac. Nous allons continuer avec euh, la fonctionnalité ombre. Donc, on peut rajouter de l'ombre à notre bouton, hein, tout comme on peut le faire pour... Euh,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 Euh, je vais laisser ça comme ça c'est neutre je peux changer la couleur vous avez compris ça en, soit en manipulant là hein, bougeant tac, tac. ok je vais remettre ça dessus. Euh, je peux aussi mettre un coup couleur directement pour avoir la bonne la, la bonne couleur hein, la couleur exacte, si je veux avoir par exemple euh, le L'ombre à l'intérieur du bouton, je clique là et je l'ai à l'intérieur. D'accord Et en jouant également sur les curseurs, je fais l'effet que je veux à l'intérieur. Pour le moment, je vais laisser à l'extérieur. Je veux nettoyer l'ombre, je clique sur nettoyer et, et ça repart. Euh, je peux également animer le bouton. Hein, c'est comme sur, euh, on en avait déjà parlé. C'est comme sur les, autres, sur les autres éléments. Donc, euh, je peux décider du temps au bout duquel ça doit apparaître. Souvent, utiliser. Je vous conseille d'utiliser quand c'est visible. Comme ça, quand les gens vont scroller, quand ils arriveront dessus, c'est là où l'effet va se produire. Je clique dessus. Ça peut être genre, je veux que les, les l'effet l'animation se produisent quand les gens ont cliqué sur le bouton ou quand les gens vont ramener leur, leur souris dessus. Euh, donc du coup, une fois que j'ai sélectionné ce que je veux, je peux aller par exemple dire, oh, euh, je, on, peut, on, peut, on peut choisir le type de d'animation qu'on veut, on va prendre celui-là. Et là, vous voyez le type d'animation. d'accord Je vais rendre ça un peu plus lent, etc. Si je clique infini, ça va se, ça va se faire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 dessus que je travaille sur le bouton, je vais cliquer dessus, je fais clic droit. Et là, normalement, je suis dessus. J'étais déjà dessus, mais bon, il n'avait pas pris en compte. Donc là, je reclique dessus pour qu'il soit sûr que euh, c'est lui, c'est de lui que je parle. Donc là, je peux décider hein, euh, euh, de ce que je veux avoir hein, euh, les écarts, les marges, au dessus, euh, au dessus, au dessous, etc. En dessous, etc. Euh, ici.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 Nous sommes une agence, donc euh, si vous voulez que nous créions votre site pour vous, ce serait avec plaisir. Pour cela, envoyez nous euh, votre demande hein, via notre formulaire en ligne, en hein, cliquant sur ce bouton, ou envoyez-nous directement un mail ou appelez-nous à ce numéro. Suivez-nous également, hein, nous pouvons donc nous suivre également sur les, sur les, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, YouTube, euh, euh, LinkedIn, en tapant agence web AW2E. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.